Amis jardiniers, chers abonnés, toujours le 13 mai, donc euh, voilà, la, la serre est désormais prête à accueillir nos, nos plantations. Vous vous souvenez, je vous avais parlé il euh, euh, y a environ deux épisodes de ça, euh, de la lampe hein, qu'on avait euh, installée au-dessus de nos semis pour euh, essayer d'avoir des, des semis de meilleure qualité, euh, qui ne filent pas, etc. Enfin, d'éviter les problèmes qu'on avait rencontrés précédemment et euh, je vous avais promis de revenir vers vous pour vous montrer un peu euh, quels étaient les résultats constatés avec ce, ce dispositif bon il se trouve que j'ai eu beaucoup de mal à dégager du temps et puis pour euh, en plus euh, faire un point très très bref euh, peut-être filmer deux ou trois minutes Bon, c'était un peu compliqué pour moi mais je vais le faire maintenant néanmoins hein, puisqu'on va, on va s'apprêter à tout installer ici les plantes que je vais vous montrer ont été donc euh, semé et élevé sous, sous cette lampe et honnêtement euh, le résultat est au delà de mes espérances en tout cas pour le moment après hein, à, à suivre à suivre mais vraiment vraiment je constate une grosse grosse différence euh, avec ou sans cet éclairage alors à titre d'exemple voilà par exemple ici une aubergine euh, alors c'est Balurois alors c'est F1 hein, donc c'est ça vient de chez Gamchère hein, donc euh, voilà, la, euh, voilà ce qu'on peut trouver comme plan euh, actuellement en, en jardinerie. Et voilà les aubergines que j'ai semées à la maison. Bon c'est elles sont un peu plus frêles. Elles sont un peu moins euh, ligneuses, on va dire. Hein. Je pense que je les trouve un peu plus herbacées, mais globalement, euh, voilà, on n'a pas pas trop à rougir. Hein. C'est pas trop mal. Hein. Euh, à titre de comparaison, l'année dernière, sur les aubergines qu'on avait semées sans cette lampe, euh, on n'avait pas tellement obtenu un problème de de plants qui filent, le, le souci c'était plutôt qu'on avait eu les deux cotylédons qui s'étaient développés, à la limite une petite feuille ou deux, et c'est tout, ça on était resté là. Donc on a, euh, à la fin de la saison, les plants n'étaient pas morts, mais ne s'étaient pas développés, avaient complètement végété, et on était très loin du résultat avec lequel on va déjà démarrer euh, cette année, ce qui nous permet d'être euh, pour le moins optimiste. Bon, encore une fois, euh, on verra bien. Alors je vous montre maintenant euh, la question des poivrons, même chose, l'année dernière on a obtenu des poivrons euh, très très chétifs, euh, beaucoup plus petits que celui-ci, et qui sont restés dans cet état-là, euh, je dirais, tout, toute l'année. Et euh, voilà, ces, ces poivrons ici ont été semés sous la lampe, regardez, c'est déjà nettement mieux. Hein, euh, et euh, ces semis ont été réalisés en même temps que nos pieds de tomates, le 11 mars, ils ont donc exactement deux mois. Voilà, hein, il, y a, il y a deux mois que ça a été semé, et élevé sous la lumière, c'est plutôt pas mal. Je pense que pour les poivrons, quand même, regardez celui-ci, c'est plutôt propre, hein. voilà, c'est plutôt encourageant, euh, donc l'année prochaine quand même on essaiera d'entreprendre les semis de poivrons un petit peu plus tôt, hein, pour essayer d'obtenir quand même quelque chose qui sera plus proche de ça, là encore c'est du F1, hein, c'est la variété Apache, donc ça vient là aussi de, de la jardinerie, hein, et voilà et, euh, j'ai une feuille coupée là, on a des plants un petit peu plus fort quand même dont j'imagine qu'ils ont été semés un petit peu plus tôt que, que les nôtres quoi voilà mais enfin euh, euh, là encore on est très très loin euh, du résultat qu'on avait obtenu en fin de saison l'année dernière donc on, on démarre plutôt sous, sous les meilleurs auspices quoi voilà on installe ça et puis après je vous présente les tomates alors voilà les poivrons aubergines sont plantés trois pieds de chaque sur ces 9 mètres carrés ça sera suffisant le reste on va le consacrer aux tomates donc euh, ben voilà mes de tomates hein, euh, qui ont eux aussi euh, été semés le 11 mars dernier et qui ont poussé et euh, eh bien sous la lampe ben voilà ce que ça donne hein. j'ai des pieds là, de 60-70 cm là, au bas mot c'est plutôt pas mal je trouve euh, par rapport à ce qu'on avait l'année dernière oh là ben, oh, ici on a un, un monstre voilà un anaconda ici voilà hein, s'il fallait une preuve de la bonne santé de du sol de notre serre. Voilà encore une, c'est très bien. Donc, euh, ces pieds de tomates vont vont être disposés ici. Alors, on a trois variétés cœur d'albenga, cuban black. Et on en a encore une autre, Centiam, hein, voilà, qui, est, euh, qui est une variété, je crois, déterminée. Donc, il va pousser un peu moins haut que les autres. Donc, il sera plutôt sur les, sur les bords extérieurs, puisque la, la serre est en forme de tunnel. On va essayer de mettre les pieds les plus hauts au centre, et puis les moins hauts, a priori, euh, ceux qui devraient le moins se développer, plutôt vers les extérieurs. Et alors on va ajouter également deux plants, alors ça ça vient également d'un petit rayon jardinerie, d'un magasin de, de bricolage en l'occurrence, euh, deux pieds de noir de Crimée, euh, puisque c'est une tomate qui est visiblement très très en vogue, dont on entend beaucoup parler et qu'on ne connaît pas. Voilà, donc on va combler une lacune et euh, bon chez Gamsher, pas trouvé, euh, je, il n'y avait que des plans euh, F1 il n'y avait pas de plan reproductibles. mais j'ai réussi à la trouver par ailleurs cette, euh, cette plante là donc j'en ai, ai pris deux plans et il se trouve qu'elle a la particularité d'être greffée hein, ici alors ce qu'on nous dit en faveur du greffage des tomates c'est plus de résistance alors ça c'est tout à fait exact hein. c'est comparable à ce qui se passe par ailleurs avec le greffage des fruitiers par exemple que je connais très très bien on va bénéficier d'un certain nombre d'avantages liés au porte greffe lui-même donc plus de résistance complètement d'accord plus de vigueur si le porte-greffe est amené à, à apporter de la vigueur à la variété qui est greffée dessus, ça sera effectivement le cas. On peut chercher le contraire, on peut chercher à affaiblir la vigueur d'une variété avec un porte-greffe plus faible. Hein. Bon là visiblement c'est pas le cas. Et plus de goût. Bon, alors là.. Euh, euh, <rire> je crois c'est peut-être un argument un, un petit peu plus contestable mais bon voilà, euh, nous partie voilà partie avec deux pieds de, de noir de crimée euh, c'est très bien, on pourra récolter les graines puisque que ça soit greffé ou pas, de toute façon les graines elles seront reproductibles sans, sans problème, euh, je n'ai vu mentionner F1 nulle part là dessus, donc euh, il s'agit pas d'une pseudo Noir de crimée, a priori on est bien sur la tomate d'origine quoi et puis on va remplir la serre de, de cette manière alors, ce que je voudrais vous préciser également, c'est qu'on a pris soin de repiquer nos plantes tomates dans des pots euh, très profonds, de manière à ce que des jeunes radicelles se développent sur la tige. Hein, et, euh, à chaque repiquage, il convient d'enterrer euh, assez profondément les plantes tomates, et des nouvelles racines vont pouvoir apparaître euh, euh, le long de la tige euh, qui sera enterrée, de manière à alimenter d'autant mieux le, le futur plant. Quoi au sujet du substrat euh, utilisé pour le rempotage de ces pieds de tomate 50% de terreau, 50% de crottin pur voilà mélangé à, à ce terreau, hein, à raison de 50% là encore, vous voyez, euh, qu'on ne vienne pas me dire que le crotin ça brûle euh, manifestement c'est pas le cas et je vous le démontrerai tout à l'heure encore avec une autre expérience euh, à laquelle je me suis livré voilà, le, la serre est plantée une étape importante dans la saison du jardinier c'est un cap important qui est franchi aujourd'hui on est sûr de rien bien évidemment on sait pas comment ça va évoluer tout ça néanmoins on a déjà un peu la satisfaction d'avoir Sensiblement mieux organisé notre euh, notre espace que l'année dernière. Rappelez-vous, euh, il y avait un gros potiron qui poussait. Euh, enfin, on avait fait un peu n'importe quoi sur cette toute première année. Donc euh, voilà, on, on déjà dans l'organisation un peu de, de l'espace, on a un petit peu revu les choses et, et tiré un, un petit enseignement des, des bêtises de, de l'année dernière. Ce qui est très bien après euh, l'espace me semble tout à fait euh, correct entre les plans euh, donc j'ai eu la visite de mon copain Seb euh, tout à l'heure qui m'a amené aussi un plan de marmande donc euh, en plus des kuban black euh, des coeurs d'albenga des santiam et des noirs de crimée il y aura un pied de marmande qui est reproductible également c'est parfait, on a encore un tout petit peu d'espace là-devant, j'ai encore 3 ou 4 pieds à la maison sans problème pour venir occuper cet espace. Je pensais que ça serait compliqué et finalement il me reste un peu de place, donc c'est très bien, on va, on va compléter ça. Mais alors les pieds, je les ai semés bien après, ils sont pas plus hauts que ça quoi. par contre. Euh, contrairement à cela, ils vont accuser un certain retard, bon euh, tant pis on va faire avec ça, hein. ça ira très bien. Les oya sont en place, ils sont remplis, euh, les, les jeunes plantations là ont été arrosées. Et ce que je vais essayer de faire également, c'est de mettre là derrière, euh, dans mon dos, deux pieds de melon qu'on essaiera de faire grimper en hauteur. Et euh, on suspendra les fruits dans ce cas, hein, dans l'idée de gagner un peu de place. Euh, c'est quelque chose qui est parfois pratiqué apparemment. Et... Bon, L'année dernière, on a mangé un seul melon. Hein. Dans la serre, on avait mis deux pieds également. Euh, on n'en a mangé qu'un. Bon, on verra cette année si on réussit à faire mieux. On est quand même tout au nord de la France. C'est pas gagné, quoi. Et puis on continuera à planter un peu nos courges, hein, potirons, butternut, courgettes, etc. Euh, tout à l'heure, cet après-midi. Là, on va faire une pause pour, pour aller déjeuner. Et euh, je vous montrerai un peu euh, ce que j'ai mis en place pour les, les petits pois. Euh, et les haricots puisque j'ai eu une très très mauvaise surprise en début de saison ici mes petits pois ont été attaqués doublement bon d'une part un peu les limaces un tout petit peu euh, par contre j'ai eu une attaque sévère de, de ce, petit, euh, ce petit insecte qu'on appelle des siton euh, qui font des dégâts très caractéristiques sur les très jeunes plantes petits pois surtout au début hein, et des entailles dans les feuilles euh, euh, sur le bord du limbe de la feuille on a des entailles euh, tout à fait caractéristiques en forme de demi-cercle un peu comme peuvent le faire les que sur les plantes euh, euh, ornementales et donc euh, ces citones m'ont ravagé complètement mes petits pois et donc euh, pour redémarrer correctement eh bien, j'ai entrepris de, de ressemer les petits pois en pot euh, comme l'avait testé Seb hein, euh, de la chaîne Jardiner au naturel euh, excellente chaîne euh, excellent Seb d'ailleurs, excellent jardinier euh, vraiment euh, confirmé et pourtant qui qui n'hésite pas à remettre en cause ces pratiques et qui expérimente beaucoup de choses. C'est très intéressant. D'ailleurs, merci pour ça Seb. Donc j'ai suivi la méthode que tu avais préconisée il y a quelques temps, et j'ai ressemé mes petits pois en pot, et ça a très très bien fonctionné. Donc on va pouvoir réinstaller des petits pois ici dans nos parcelles, euh, voilà, un peu plus grands et qui auront été préservés de toute attaque, puisqu'ils ont poussé à part du jardin à la maison. Voilà. Bien, euh, une petite chose encore dont, dont je voulais vous parler au sujet du crottin. Hein, euh, et, et donc, euh, je vous expliquais tout à l'heure que le crottin, je le mélangeais à 50% dans mon terreau de, de rempotage euh, et de semis d'ailleurs. Et alors, euh, voilà, je me suis livré une petite expérience bon, pour, pour jouer, hein, pour euh, voir un peu euh, jusqu'où on pouvait aller comme ça. Et j'ai semé 6... Euh, de butternut, six graines de butternut en pot dans du crotin pur. Hein, euh, voilà, ça c'est du crotin euh, à 100%. Hein. Et vous voyez, c'est parfaitement levé, ils sont en train de faire leurs feuilles là, euh, au-delà des cotylédons. Voilà, Alors, je sais pas si je vais essayer de me rapprocher un peu. Séverine, tu me guides, s'il te plaît. Ça va, là je suis encore bon. Voilà, voilà. Alors, ça c'est du crotin, hein. juste du crotin. Et voilà, on voit les racines qui. Enfin, voilà, ça marche quoi. Il n'y a pas de problème. Donc euh, encore une fois, hein, après, j'arrêterai avec ça. Mais voilà, s'il fallait vraiment démontrer que le crotin n'est pas un produit ou un matériau qui brûle les racines, ça n'est pas azoté. C'est très clair. c'est À ce titre-là, c'est même pas un engrais. Hein, je suis bien au clair là-dessus. Ben voilà, la démonstration est faite. Hein, on peut même clairement semer à même le crotin pur. Voilà. Voilà, en guise de mot de la fin, donc je vais vous quitter avec euh, quelques images euh, du jardin tel qu'il est aujourd'hui. Donc, euh, Nos oignons qu'on avait plantés trop profond par ailleurs euh, sous le foin, euh, qui sont en train de plutôt, plutôt bien sortir. Donc, Je ne me projette pas à l'issue de, de cette culture. Il y aura peut-être encore des conséquences à cette plantation euh, euh, trop profonde. Pour le moment, ça, ça se porte plutôt bien. Il en est de même pour les échalotes ou l'ail d'ailleurs. Euh, on pourrait avoir aussi une rame qu'on a difficilement construite cet après-midi avec Séverine euh, qui se veut bien plus haute que ce qu'on avait posé l'année dernière. On était à 1m50 de hauteur maximum, c'était beaucoup trop bas. Bon, C'est des cultures qu'on ne connaissait pas du tout, on n'avait jamais vu un haricot à rame de près. Hein. Donc là aujourd'hui euh, on sait comment, un peu mieux comment ça marche et on a construit une structure un peu plus haute en espérant que ça, que ça fasse l'affaire, euh, et puis vous verrez un peu nos, nos gazons fleuris en tête de chaque, de chaque planche de culture qui se sont euh, fortement développés. et euh, d'ailleurs, ce que j'ai ressemé euh, là-dedans, euh, cette année, il euh, y, a, y a quelques semaines, là, euh, peine à sortir, puisque les vivaces et bisannuelles occupent euh, l'essentiel du terrain, quoi. Donc, euh, j'avais des tournesols semés, par exemple, je ne les, les vois pas sortir, euh, il aurait sans doute fallu que je les sème euh, dans des pots hein, ça aurait, ça aurait peut-être été de manière à les repiquer ensuite ça aurait peut-être été plus, plus efficace voilà allez je vous laisse là dessus et je vous dis à très bientôt euh, merci vraiment encore de, de me suivre vous êtes euh, pratiquement 3000 je crois aujourd'hui ça fait ça fait vraiment vraiment plaisir euh, et puis euh, continuer à me faire part de vos remarques euh, euh, voilà enfin tout, tout ce que je peux avoir en, en matière d'échange avec vous c'est vraiment très très important quoi merci pour ça à très bientôt ciao ciao Alors, j'ai oublié de le faire, je vais donc réparer cette erreur dès à présent. J'ai une petite dédicace à faire à ma classe de seconde, aménagement paysager, ma classe de seconde, la classe des, des petites saucisses cocktail. Euh, ils comprendront à quoi je fais référence. Euh, donc Yann, en particulier, je vais te montrer. Voilà. Bah, attends, je ne vais pas étaler plus, je vais mettre la caméra là-dessus et je vais te montrer un peu euh, pour que tu puisses constater la qualité du sol dont je te parlais et dont tu sembles douter. Euh, J'espère qu'à partir de ça, il euh, n'y aura plus jamais de malentendu et que tu ne mettras plus jamais ma parole en doute. Alors on y va Yann, je mets des gants parce que je me suis un peu blessé là hier et je voudrais pas que ça remette des cochonneries dans, dans, la, dans la plaie voilà, alors regarde regarde bien tu vois tu vois ici le, le paillage un peu plus vieux je l'écarte voilà regarde voilà. voilà un sol qui n'a jamais été travaillé depuis fin 2016 ben voilà et regarde il y a des vers de terre voilà tu peux voir voilà il y en a encore là enfin voilà quoi la démonstration est faite hein. pas besoin d'outils je remets ça bien en place